Albanique Ou Antilouche Et qui est l'ouche Réviélon va de la chôlre ratat Milka va tirer de la chôlre. Tu as va Milka va givi unsour, sur. Ou galle, gadikia va bluda qu'il Blouda Bam, Milka va tirer de la chôlre. Tchobatirium tavanixentura va deaholia. Inzo faveyère ta vrud mimara. Pocas bride tid tada deahol vaïnt bravad, y s'est-il dead? Kaike bat tuvel, colna gudeahol zopour. Bana paca va tir munamulo le m, ik astole m. Radimeon, n'a que Zouabdar Raikar, sin katasson va de isna Isnamulol, isastol. Mame wavaka foutenouer, va winal papa Mame wavaka tenueter viele va in talnota!